Bonjour à tous, quand j'avais votre âge, j'étais pas un grand fan de thé. Mais aujourd'hui, c'est pas la même chose, j'aime bien. Mais alors du coup, vous vous doutez de la question, hein quelle énergie il m'a fallu pour faire ce thé On va faire chauffer l'eau, elle est dans la bouilloire, on a mis un litre d'eau, c'est parti. L'eau du robinet était à 15 degrés, comme vous pouvez le voir, elle est maintenant à 100 degrés, elle bout. Voilà, c'est terminé. On va pouvoir verser notre eau. Pour calculer l'énergie nécessaire pour faire monter, il faut définir la chaleur massique. Qu'est-ce que c'est C'est l'énergie nécessaire pour chauffer 1 kg d'une matière de 1 degré Celsius, ou comme on l'avait vu dans le chapitre sur les températures, d'un Kelvin, puisque le Kelvin est l'unité de température du système international. Du coup, la lettre qu'on va lui associer, c'est la lettre C, et elle dépend du matériau. Exemple, pour l'air, alors là, la rigueur, pour pourrez calculer, puisque je vous avais défini le joule comme étant l'énergie pour faire chauffer 1 gramme d'air de 1 degré Celsius. Sauf que là, on ne nous parle plus de 1 gramme, mais d'un kilogramme, donc c'est mille fois plus grand. Et du coup, la chaleur massique de l'air, c'est R. C'est 1000 joules pour 1 kg pour 1 kelvin. Alors la notation peut vous paraître bizarre. Son unité, donc, c'est le joule par kg par kelvin. Puisque c'est l'énergie qu'il faut pour chauffer 1 kg de 1 kelvin. Voilà, vous vous habituerez à cette notation l'année prochaine. Et pour l'eau, bah, de la même façon, vous êtes capable de le calculer après la vidéo précédente. Donc mettez pause, essayez de réfléchir. Dans la vidéo précédente, on avait dit que la calorie qui vaut 4,18 joules, c'est chauffer 1 gramme d'eau de 1 degré. Bon, là, on parle plus d'un gramme, on parle d'un kilogramme, de nouveau, donc 1000 grammes, c'est 1000 fois plus grand. Et donc, ça fait 4180 joules par kilogramme par Kelvin. Autrement dit, il faut plus d'énergie pour chauffer de l'eau que pour chauffer de l'air. C'est pas une grande surprise. Ensuite, il y a la formule qui est très importante à bien comprendre. L'énergie qu'on a besoin pour chauffer un matériau, ça va dépendre donc de sa chaleur massique, on vient de la définir, ça va dépendre également de la masse de ma de, du matériau à chauffer. Si c'est un matériau qui pèse 1 gramme, il faudra moins d'énergie qu'un matériau qui pèse 100 g, et encore moins que pour un matériau qui pèse 20 kg, par exemple. Enfin, ça va aussi dépendre de combien de degrés on veut chauffer le matériau. Si on veut le de chauffer de 1 degré, ça ne va pas être la même quantité d'énergie que si on veut le faire chauffer de 20 degrés. Il faut 20 fois plus d'énergie pour chauffer de 20 degrés, évidemment. Ça donne la formule suivante, n'ayez pas peur. E égale C fois M fois delta T. Qu'est-ce que c'est que ce triangle C'est la lettre grecque D pour différence. C'est, on va le voir, la différence de température. Mais revenons au départ. E, c'est, vous connaissez l'énergie en joules. C, on vient de le définir, c'est la chaleur massique en joules par kilogramme par Kelvin. M, c'est la masse en kilogrammes. Et delta T, donc, c'est la différence de température en degrés Celsius. Ou en Kelvin, c'est la même chose. Donc pour trouver l'énergie, il faut faire C fois M fois delta T. On multiplie tout. Du coup, on va arriver à ma tasse de thé. Vous mettez pause, vous revoyez au début de la vidéo toutes les informations que je vous ai données. Vous essayez de faire le calcul. Et vous devriez trouver la réponse, l'énergie qu'il m'a fallu pour faire chauffer mon eau, pour faire monter. Ça, vous avez essayé quand même de réfléchir un petit peu. Alors, on va commencer. La, la chaleur massique de l'eau, on vient de le voir, c'est 4180 joules par kilogramme par Kelvin. Maintenant, quelle masse d'eau j'avais Vous avez une idée, vous avez trouvé J'ai fait chauffer un litre d'eau. Et un litre d'eau, on l'a vu, c'est un kilogramme. C'est ça ma masse. Enfin, de quelle différence de température j'ai fait chauffer mon eau Elle était à 15 degrés et je suis monté à 100 degrés. Donc la différence de température c'est 85 degrés Celsius ou bien 85 Kelvin, c'est la même chose. Voilà, on n'a plus qu'à multiplier ces trois valeurs et on a une énergie de 355 300 joules. La chair massique n'est pas une notion évidente à maîtriser, donc il va falloir bien la, la travailler. Je voulais préciser qu'il n'y a pas eu de placement de produit dans cette vidéo. Et en tout cas, n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.